Et on m'a donné prévu dans le ciel que celui qui amène des virus pour exémerder les lois doit faire attention. Sinon nous allons réagir et ça va se retourner contre son pays et contre sa race. J'ai écrit au Moi je pense qu'ils ont fabriqué cette histoire, comme vous dites, ils ont fabriqué les sida. Parce que les sida, en fait, c'était contre les noirs. Oui. Parce qu'ils ont vu qu'à 2030, il y aura un taux des Nord, qui sera prédominantes dans le monde. Ouais. Alors il fallait limiter les recommandations. Mais cette affaire ici, je crois que c'est économique avec la Chine. Tellement la Chine, on a tout fait. Il faut pas petit film, Un film Tu Il a posé la question sur un petit film. Mais la, la Chine, tellement, il est coincé il est sur le plan économique. Il est fort, je crois qu'on a injecté ça pour essayer de les rendre attaque. Président. Mais ça a des conséquences grandes. En Chine, oui, mais ce virus ici, pourquoi est il est ici Quand l'Amérique a amené le sida ici, là, il n'a pas amené en Chine. C'est ce qu'il a amené. Si maintenant l'Amérique fabrique un virus pour la Chine, d'abord. Voilà comment c'est entré ici. ici c'est entré. Tu, hmm? tu connais Kabinga, non Tu connais Kabinga Les garçons de là, les Kabila, les Français. Celui qui vient avec des Suisses. Il y a le directeur des cabinets de ministre de l'économie de, de, de Il y a cinq plans. Ils sont en train avec ça ici. Le président, je te pose une question. Est-ce que tous les marchés des communes sont fermés, non Les gens vendent parce que les gens vivent au jour le jour. Où est ce virus Il n'est pas dans ce marché. Ce virus, c'est un malade ou c'est un dans de la C'est que les gens sont mal à Moi, je me fais interviewer mes chefs d'hierarchique du ciel. Vous savez Vous savez de quelle heure à quelle heure Hein De quelle heure à De 8h à 15h. De 8h à 15h 8h là-bas. Je capable Et puis nous revenons ici manger. J'ai 15 heures. je Si par exemple on dit que tout se fasse ici, moi je n'ai pas de droit. Pour les moi je n'ai pas de droit. Je n'ai que des devoirs. Je dois chaque fait fois me dire, Si quelqu'un veut aller à Saint Thérèse, Et vous ce n'est pas pour le balboire, sur le balboire, sur la boue, il veut aller à Saint Thérèse, pas de moi, là, voilà. Non, c'est le moment. Si quelqu'un va là-bas, il il n'y a pas de problème. Pas, mois, là, pas de problème. moi, là, pas le problème. Moi, je crois que c'est le moment. C'est le moment qui n'est pas le problème. Quel est le moment? L'environnement. Celui qui m'a la c'est le grand dictateur divin. Je suis. Vous voyez, dans le ciel, nous avons le Seigneur Kabesian alias Sabaoth, qui est le commandant en chef de la RNCS. Travail Il travaille avec 12 généraux. Parce qu'il y a 12 constellations du soleil. Chaque général maîtrise un signe du soleil. L'un des généraux s'appelle le général Mavoué Mbamou, ce mot le Seigneur, je Moi, j'ai mes s'appelle s'appelle le Seigneur. s'appelle le Seigneur. Vous ne pouvez pas me toucher. Ça que le ciel bouge. Demain. Le jour de mon accès, dès que je sors avec mes commandos, tout le ciel me regarde. Parce qu'ils m'ont promis que aujourd'hui ou Tout ce que tu vas demander, nous le ferons. Maintenant, il est sorti avec ses commandos. Qu'est-ce qu'il va commander Qu'est-ce qu'il va demander Faites ici, ils gérer enfin. Sinon, ils seront attentifs jusqu'à 15h la fin de la fête. Dans le ciel. Si ce jour-là, j'ai dit que Kabila doit mourir, il va envoyer des commandos qui vont venir me tuer la nuit. Si j'ai dit que je ne veux pas voir le cité, là au moins, c'est son évêque. Et on m'a donné prévu dans le ciel que celui qui amène le virus pour exécuter les lois doit faire attention. Sinon, nous allons réagir et ça va se retourner contre son pays et contre sa race. J'ai Moi, je pense qu'ils ont fabriqué cette histoire, comme vous dites, ils ont fabriqué les sida. Les Parce que les sida, en fait, c'était contre les normes. Oui. Parce qu'ils ont vu qu'en 2030, il y aura un taux de normes qui sera plus dominant dans le monde. Oui. Alors, il fallait limiter les référendations. Mais cette affaire ici. Je crois que c'est économique avec la Chine. Tellement la Chine, on a tout fait. C'est quoi le petit film d'accord Un film. Tu crois il a posé la question sur le petit film. Le film la Chine tellement il est il coincé est sur le plan économique. Il est fort. Je crois qu'on a injecté ça pour essayer de le rendre à taille. Présent. Mais ça a des conséquences graves En Chine, oui. Mais ce virus ici, pourquoi est il est venu ici? Quand l'Amérique a amené le sida ici, il n'a pas amené en Chine. C'est ce qu'il amené. Si maintenant l'Amérique fabrique un virus pour la Chine, d'abord. Voilà comment c'est entré ici. Ici, c'est entré. Tu connais Kabinga, non? Hum? Tu connais Kabinga Oui. Les garçons-là, les Kabila, le les garçons-là. Celui qui vient avec des Suisses. Il y a le directeur des cabinets, de cabinet, de ministre de l'économie, de et secteur. Il y a cinq plans Ils sont en bas avec ça. Monsieur le Président, je te pose une question. Est-ce que tous les marchés des communes sont fermés, non Les gens vont parce les gens vivent au jour le jour. Alors, où est ce virus Il n'est pas dans ce marché. Ce virus, c'est malade ou c'est malade que les gens sont mal intentionnés. Moi je vais faire interview, mes chefs d'hier du ciel. Vous savez Ça va être de quelle heure à quelle heure Hein La fête, de quelle heure à quelle heure De 8h à 15h. De 8h 15 à 15h 8h là-bas. De 15h Et puis nous revenons ici manger jusqu'à 15h. Si par exemple on dit que tout se passe ici. Moi, je n'ai pas de droit. Vous voulez d'aller là-bas. Moi, je ne pas de droit. Je n'ai que des devoirs. Je les chaque fait. fois, me dire, dis c'est qu'elle aller à Saint-Thérèse. Et pourtant, ce n'est pas pour le balbois. Ce n'est pas pour le c'est bas la... faille aller à Saint-Thérèse Pas de moi, Nassim. Voilà. Non, c'est le moment. Si c'est qu'elle va là-bas, là-bas, là il n'y a pas de problème. Pas de moi, Nassim. Pas de problème. Moi, moi je crois que c'est le moment. C'est le moment qui nous donne. Quel est mon nom L'environnement. Celui qui m'a donné l'union, c'est le grand dictateur divin. Je suis. Vous voyez, dans le ciel, nous avons le Seigneur Kabesian alias Sabaoth, qui est le commandant en chef de la MCS. Il travaille avec 12 généraux. Parce qu'il y a douze constellations du soleil. Chaque général maîtrise ainsi une L'un des généraux s'appelle le général Mavoué On M'appelle le général vous ne pouvez pas me toucher sans que le ciel bouge. Demain, le jour de mon enquête, dès que je sors avec mes commandos, tout le ciel me regarde. Parce qu'ils m'ont promis qu'aujourd'hui, tout ce que tu vas demander, nous le ferons. Maintenant, il est sorti avec ses commandos. Qu'est-ce qu'il va commander Qu'est-ce qu'il va demander? Pé dessus, ils gérer enfin. Sinon, ils seront attentifs jusqu'à 15h, la fin de la fête, dans le ciel. Si ce jour-là, j'ai dit que Bila doit mourir, il va envoyer des commandos qui vont venir tuer la nuit. Si j'ai dit que je ne veux pas voir, c'est que. Ce mmh. Là au moins ils se sont élevés. Et on m'a donné prévu dans le ciel que celui qui amène des virus pour exécuter les noirs doit faire attention. Sinon nous allons réagir et ça va se retourner contre son pays et contre sa race. J'ai écrit au Congolais tout à l'heure.